Il y a de cela une dizaine d'années, une équation mathématique qui a fait le tour d'internet prétendait dessiner le profil de Batman. Et il se trouve que cette équation est parfaitement valide. Il s'agit d'une équation cartésienne dans laquelle chaque terme correspond à une partie de la courbe. Une équation d'ellipse pour les ailes, deux arcs de cercle en miroir pour l'intérieur des ailes, des demi-cercles déformés pour les pattes et des bouts de droite pour la tête. Et toutes les racines carrées flippantes sont là pour limiter les courbes à certaines zones du dessin. Et voici les équations à rentrer dans votre calculatrice si vous voulez la reproduire vous-même.